Comment transformer des passifs en actifs Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux monétiser potentiellement ta résidence principale ou même ton véhicule afin de te générer beaucoup plus de revenus. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu te demandes justement comment gagner un peu plus d'argent tous les mois, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu. Ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et ça ne te prend que deux secondes tu mets un pouce bleu, ça aide aussi, euh, ça remercie également les, les membres de mon équipe qui te tournent des vidéos depuis le 10 septembre 2017, notamment concernant l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, le mindset, etc. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu auras accès à notre toute nouvelle masterclass qui aura lieu très prochainement, où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi même avons pu investir plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Ubud, à Bali en Indonésie. Comme tu le sais, je suis venu pour plusieurs mois afin de gérer différents projets immobiliers notamment dans la construction de villas de luxe. Dans cette vidéo, on va parler euh, justement des passifs et des actifs. Déjà, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un passif. En finance personnelle, on définit un passif comme quelque chose qui ne te rapporte pas d'argent, c'est-à-dire les, les, les passifs les plus classiques, hein, c'est la résidence principale. Car oui, la résidence principale ne te rapporte pas d'argent dans le sens où c'est une dépense. Maintenant, ça va dépendre de comment tu tournes ta résidence principale. Et c'est justement ça qu'on va voir dans cette vidéo. Un passif également, ça va être une voiture. Sache que lorsque tu achètes une voiture, la voiture perd de sa valeur au moment même où tu poses ton derrière, si je peux dire, dans le véhicule directement lorsque tu achètes une voiture ça perd de sa valeur on va également voir comment tu peux monétiser cela les passifs ça va être également euh, ben voilà tout ce qui est télévision tout ce qui est téléphone etc maintenant il y a certains passifs qui te rapportent de l'argent par exemple des montres de luxe certains tableaux certains types de vin etc mais bon on ne traitera pas ça dans cette vidéo ça fera l'objet d'une autre vidéo maintenant qu'est-ce qu'un actif un actif c'est tout simplement quelque chose qui te rapporte de l'argent et ce de manière passive plus ou moins. C'est-à-dire, tu vas mettre de l'argent dans quelque chose, tu vas investir dans quelque chose et ce quelque chose va te rapporter des, de, de l'argent tous les mois de façon récurrente. Tu as notamment l'investissement immobilier, l'immobilier locatif. Donc, tu peux acheter des logements qui vont te rapporter des loyers chaque mois sans rien faire, entre guillemets, parce qu'il y a quand même du travail, bien évidemment, mais ce n'est pas toi qui vas rembourser, par exemple, le crédit immobilier. Tu, payes, tu peux investir en bourse tu peux acheter des actions qui vont te payer des dividendes à chaque fin d'année tu peux également investir dans des crypto monnaies qui vont te rapporter du rendement de façon mensuelle tu peux investir dans différents projets comme ça voilà ça peut être dans l'agriculture également et en tirer des revenus donc un actif finalement c'est quelque chose qui travaille tout seul voilà c'est un peu comme un robot si je peux dire va fonctionner tout seul qui va s'auto-financer, générer des revenus s'apprécier dans le temps prendre de la valeur et te faire gagner en valeur nette également ok du coup comment transformer un passif en actif finalement on va prendre l'exemple de la résidence principale et je pense que beaucoup de personnes euh, qui ont une résidence principale pourront en bénéficier car voilà on voit la résidence principale comme une dépense comme je l'ai dit mais tu peux le transformer en un actif très puissant si tu l'exploites par exemple sur Airbnb. si aujourd'hui tu as une maison ok qui te coûte cher tous les mois parce qu'il faut entretenir la maison il faut payer les taxes foncières il faut payer les taxes municipales il faut payer les taxes scolaires etc etc il faut que tu commences à l'exploiter comme si c'était un actif c'est à dire tu peux le mettre sur airbnb par exemple lorsque tu pars en vacances tu peux prendre une chambre et la mettre sur airbnb tu peux l'utiliser comme, si ta maison si prête, tu peux l'utiliser comme, euh, comment dire, comme lieu de tournage pour par exemple des influenceurs, pour des, pour des, des modèles, tu vois. Tu peux utiliser ta maison pour des showrooms, ça c'est une niche très puissante, c'est-à-dire mettre à disposition une pièce de ton logement pour des expositions, dégustation de vin, euh, euh, présentation d'objets de, de, artistiques, etc. Donc, et ça, c'est une, une niche très puissante et qui rapporte énormément d'argent. Donc, comment tu peux monétiser des espaces en fait Comment tu peux euh, créer de la valeur avec ton logement et rendre service à des personnes qui en ont besoin à titre ponctuel Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça, mais tu peux allouer, je ne sais pas, deux, trois jours, voire une semaine dans le mois pour te permettre de générer beaucoup plus de revenus. Comme je l'ai dit, tu peux également l'utiliser comme levier, euh, comme source de revenus lorsque tu pars en vacances par exemple. Rien ne t'empêche de mettre ton bien sur Airbnb, d'embaucher une femme de ménage qui va gérer les check-in, les check-out lorsque tu vas partir en congé. Ça, te, ça peut te permettre de, de faire un remboursement anticipé sur ton prêt immobilier par exemple. On va prendre l'exemple de la voiture. La voiture, comme je te l'ai dit, perd de la valeur. Tu peux par exemple, si tu as le temps, mais on a fait une vidéo par rapport au temps bien euh, précédemment. Tu peux faire du Uber, tu peux utiliser ta voiture comme source de revenus pour par exemple payer ta voiture. Si tu as pris ta voiture à crédit, tu peux faire du Uber, je sais pas, une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine par exemple, en rentrant du boulot, etc. Tu peux prendre certaines personnes pour. Euh, te permettre de gagner beaucoup plus de revenus pour te payer l'essence par exemple si tu pars en week-end, par exemple tu fais Montréal, Toronto en voiture, tu peux euh, j'ai oublié comment ça s'appelle mais prendre des faire du covoiturage tu peux euh, vendre des places de ton véhicule à des personnes et ça peut te permettre de, payer, de ne pas payer l'essence de une fois de plus rembourser ton véhicule tu as également, ça c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place en ce moment même c'est tout simplement la location de voitures de luxe. Par exemple, moi, j'ai pour projet d'acheter une voiture de luxe, donc à plus de 60 000 dollars. Donc, une voiture, on, a, on appelle ça exotique car. Donc, j'ai pour projet d'acheter ce type de véhicule-là. Enfin, pas d'acheter, mais de louer. Donc, je vais louer ce type de véhicule. Donc, je vais prendre un leasing. Donc, je peux, par exemple, prendre, je sais pas, un Range Rover. Et ce Range Rover-là, je vais le mettre en location sur Turo. Je vais mettre à disposition ce bien sur Turo et il suffit que je le loue allez, 4 jours dans le mois pour me payer la location du véhicule. Donc finalement, je peux même avoir un véhicule de luxe gratuitement. Si je pousse plus loin, je peux même gagner de l'argent avec ce véhicule et, ce, et cet excédent de cash flow pour me permettre de finalement me payer un véhicule ou payer un véhicule à ma conjointe ou même louer un le véhicule de ma conjointe et ce véhicule je peux également l'exploiter de la même manière ainsi de suite ainsi de suite c'est la raison pour laquelle tu vas voir voilà, moi j'ai des amis à moi qui se sont lancés dedans et qui ont peut-être 10 véhicules qui leur apportent allez 5000 dollars tous les mois sans posséder aucun de ces véhicules et ils ont le luxe de pouvoir changer de véhicule bah, toutes les semaines littéralement ah, là je prends le range Rover. là je prends la bmw là je prends la mercedes tu vois ils ont pu transformer ces passifs en actif. C'est ça que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si toi tu es dans cette situation où tu possèdes beaucoup d'actifs, de passifs. Comme tu l'as vu, il est possible de changer la donne afin de pouvoir te générer des revenus complémentaires et qui peuvent être très conséquents même. Et dans certains cas, remplacer même ton revenu. Et pourquoi ne pas te permettre d'investir en immobilier C'est la raison pour laquelle je t'invite à nous rejoindre dans notre masterclass. Tu as le lien juste en dessous. Et tu verras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu bâtir un parc immobilier millionnaire, voire multimillionnaire pour certaines personnes, afin de devenir libre financièrement. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. C'était Florent de Gouba, investisseur. À très bientôt. Ciao.